Voilà, alors on va regarder un petit peu la structure du texte, c'est quand même intéressant pour le comprendre, c'est un, un bouquin qui n'est pas très long, hein. euh, ici en format de poche, c'est une centaine de pages, ça se lit très très vite parce que c'est découpé en de nombreux chapitres, hein. une centaine de pages euh, réparties en 26 chapitres, ben ça fait parfois des, des chapitres d'une page, comme ça, d'une face, c'est sympa parce que ça se lit très vite, hein. quand tu as des gros chapitres, c'est très très long à lire. Euh, donc ici, euh, c'est une, une lecture très rapide. En plus, euh, c'est relativement accessible hein, pour quelque chose quand même qui date euh, du XVIe siècle. Alors je comprends pas parce que ici, sur le 4, la quatrième de couverture, ils nous disent le Prince 1532. Mais quand je vais sur le net, et tout à l'heure j'ai écouté une émission pour aussi préparer un petit peu, hein, je regarde un petit peu euh, différentes choses, et sur le net, ils disent 1515. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment de vérifier ça. Ah non, ils mettent 1532. Alors, il y a aussi peut-être l'écriture. L'écriture peut-être commencer à 1515, parce que le prince n'est pas publié de son vivant, je pense. Donc, voilà, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ce qu'on dit ici, circonstance gritture, de 1498 à 1512, Machiavel est employé comme fonctionnaire de la République florentine, notamment comme légat auprès des puissances étrangères comme la France. Donc c'est vraiment euh, une réflexion d'un homme de terrain. Et ça, c'est assez novateur par rapport à l'époque où tu as surtout qui qui écrit, bah, les religieux, euh, les philosophes euh, commencent un petit peu à écrire, des, des gens comme Montaigne. Euh... Est-ce que Montaigne est... Contemporain. Moi, c'est une période où euh, je ne commence pas encore à m'intéresser à ce moment-là à vraiment aux choses. Le XVIe siècle, c'est plutôt le XVIIe qui m'intéresse. Ouais, c'est ça, Montagne, c'est 1533. Donc, il est arrivé un peu après euh, Machiavel, un peu plus jeune. Mais on est dans ces eaux-là, donc euh, on est vraiment sur les, les, les débuts d'une réflexion certainement euh, politique, certainement qu'on est aux prémices de ça. C'est vraiment le premier... Euh, à faire quelque chose de très très bien, il y a des passages qui sont très intéressants, et on va voir ça ensemble. Alors, donc, c'est découpé en 26 chapitres, et euh, il y a une asymétrie dans la construction du, euh, du livre. Alors, je précise tout de suite que quand on doit lire, quand on est étudiant, quand on est élève, et qu'on doit lire rapidement un livre comme celui-ci, qui, à la base, il faut le dire, ce qui est, c'est chiant à lire, parce que tu as plein de, de références, c'est un style de l'époque qui est un peu parfois pénible. Je pense que c'est essentiel de bien d'abord s'intéresser à la structure. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être valable aussi pour des écrits euh, contemporains. Quoi. Quand je fais les lectures d'articles de, de sciences sociales ou quand je dois lire euh, des choses, je regarde toujours la structure. Ça permet vraiment d'avoir l'arborescence quelque part. Et après, une fois que tu as bien compris cette structure, tu remplis les différents tiroirs. quoi les différents tiroirs parce qu'il te semble plus intéressant aussi dans le cadre de, de ta lecture et comme tu le dis euh, Phoenix aller à l'essentiel ça permet de, de chercher ce que toi tu, tu veux y trouver quoi hein, il faut pas enfin moi je j'ai parfois une lecture un peu trop scolaire et un peu trop euh, respectueuse de l'œuvre alors j'ai envie de tout lire et tout ça mais ça vraiment t'avance pas quoi donc je dois un petit peu euh, me faire violence mais voilà maintenant j'arrive à le faire et donc, tu peux, comme ça, quand tu as la structure, aller, ce qui te semble le plus intéressant, surtout dans le cadre d'une recherche. Si tu fais une recherche, que euh, tu fais un travail, euh, voilà, tout ne t'intéresse pas. Bon, nous ici, on est là pour découvrir, donc on va un peu papillonner, on va un petit peu butiner dans les différents chapitres. Alors, je rappelle que je suis pas un spécialiste de Montaigne, de toute façon, de Montaigne, de Machiavel, euh, ni du Prince, et on découvre ça quasi ensemble. Moi, j'ai juste fait euh, une première lecture, pour préparer le stream. Je me suis documenté aussi pour voir un petit peu ce que les auteurs postérieurs en disaient. Et ça, je vous conseille aussi de le faire, c'est quand vous voulez lire un classique, c'est parfois assez difficile, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Eh bien, moi, ce que je fais, je lis d'abord, quitte à pas te comprendre, je lis d'abord en essayant de comprendre vraiment le, le sens essentiel à partir du plan, comme je le disais. Et puis après, je vais un petit peu regarder ce qu'en disent des auteurs... Euh, contemporain ou euh, essayer de choper une ou deux émissions, par exemple, sur France Culture, des émissions de vulgarisation, pour un peu confronter mon ressenti à euh, la lecture qui a été faite. Je fais toujours comme ça, et euh, personnellement, ça me permet vraiment d'avancer. Parce que, euh, déjà, tu, euh, tu valides ou non ta lecture, dans le sens où euh, tu te dis, ah ben bah oui, bah finalement, j'avais bien compris la même chose que cette personne-là, qui est plus que moi dans cette question là il s'agit pas de chercher une validation par par une autorité extérieure mais je veux dire voilà tu te dis ah bah oui finalement j'ai pas raté l'essentiel les, du truc et puis parfois ça te permet de, de revenir sur certains points certains passages que tu n'avais pas forcément bien compris ou pour lesquels tu n'avais pas senti tout l'enjeu qu'il y avait dedans bah, tu peux revenir après dessus puisque dans ce que tu as lu bah, on t'a précisé ce qui était important et des passages qui pouvaient être intéressants. Et donc il y a une asymétrie ici. Les premiers chapitres, c'est vraiment en fait une analyse politique com comparée, c'est assez moderne je trouve. Alors après oui, c'est un peu, un peu grossier dans, dans le fond, mais sur la forme c'est assez moderne dans le sens où euh, il va vraiment faire une typologie, des classifications, sans tomber dans, dans l'essentialisme, hein, c'est ça qui est, euh, qui, est, euh, qui est sympa. Des différentes principautés, donc de différents royaumes qui peuvent exister, et surtout, ben, euh, comment leur existence est survenue Est-ce que euh, ça a été facile pour euh, le prince d'acquérir ses principautés et aussi donner quelques conseils pratiques sur comment faire pour les maintenir On verra ça après. Puis on rentre dans des considérations un peu plus pratico-pratiques avec par exemple comment gérer euh, la force armée, puisque Machiavel pour lui euh, c'est Très important d'avoir une force armée, non pas parce qu'il est forcément euh, militariste, hein, je ne sais pas si c'est euh, si correct de parler de militariste euh, quand on parle de Montaigne, étant donné que là on est au 16e siècle, mais euh, sans être, voilà, hein, vouloir faire la guerre à la, à la terre entière, ce n'est pas ça qu'il veut faire, il n'est il pas dans le monde des bisounours, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment du, du Machiavel. Euh, c'est toujours mieux, à mon sens selon lui, d'avoir de, l'adhésion des, des peuples sur lesquels tu exerces un pouvoir. Mais euh, si tu n'as pas de force armée, à un hein, certain moment, tu risques de te confronter à certains problèmes. Et donc là, il est vraiment sur des considérations euh, pratiques par rapport à la force militaire, en nous expliquant les différents types de, de forces militaires qui peuvent exister, différents types de, de factions. Et puis arrive le chapitre 15, qui est vraiment très intéressant, parce que là, il, il fait des petites références sur sa méthodologie. Alors, c'est très succinct, mais il ne faut pas oublier qu'on est en, au 16e siècle, dans la première moitié du 16e siècle. Et donc, c'est assez euh, novateur pour l'époque. Donc, on, on fera un, un arrêt marqué. Euh, alors, ça ne durera pas forcément longtemps, mais en tout cas, on, on mettra vraiment le focus sur ce chapitre 15. Chapitre 16 de la libéralité et de l'avarice, et là vous voyez qu'on rentre dans, un autre, dans une autre dimension de l'œuvre, qui va être plutôt de voir quelles sont les qualités, quels sont les défauts des princes, qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant qu'individus, comment ils doivent se comporter. Et donc là on n'est plus dans l'approche très typée du, du, de la première partie, où on te dit, bah, tiens, dans tel type de, de principauté on va faire ceci, non, ici, c'est plutôt euh, sur la nature même du pouvoir exercé par le prince. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et on va faire un petit retour sur ce concept de libéralité que je n'ai pas bien compris dans le sens du texte. Voilà, je pense qu'il y a une évolution sur, euh, sur ce terme. Alors, j'ai la version euh, livre où on aura des écarts dans les traductions. Ça, ça va être aussi intéressant à prendre en compte. Mais donc, le chapitre 16, il nous parle de la libéralité et parcimonie. Et ici, qu'est-ce qu'il dit Voilà, de la libéralité et de l'avarice. Donc, on va avoir des petits écarts aussi de traduction qui, parfois, permettront peut-être euh, d'y voir un peu plus clair. Alors, je dois dire aussi que je n'ai pas lu la notice introductive qui, parfois, donne des informations intéressantes, mais parfois pas. Parce que euh, j'ai déjà vu des notices introductives totalement dingues avec des erreurs, quoi. Voilà, alors ça dépend sans doute des collections, mais je me méfie vraiment des, des commentaires. Alors, je vous, je vous disais tout à l'heure que j'allais moi-même voir les commentaires après la lecture, mais c'est justement après la lecture. Et donc, je me méfie quand même de, de, des commentaires comme ça, a priori. Donc ça... C'est un chapitre qu'on abordera pour en comprendre vraiment le, le sens. et Peut-être que vous pourrez m'aider à ce moment-là. Et puis on, on terminera sur, euh, sur quelques éléments. Alors je rappelle qu'on va vraiment butiner dans chacun des chapitres. Et de ce parti pris, parce qu'évidemment on ne peut pas lire euh, toute l'œuvre comme ça. Ça serait vraiment chiant. Déjà comme ça je pense qu'on est sur, euh, sur de la niche de niche. Mais euh, avec cette méthode on risque parfois de passer sur, euh, sur une chose... Plus essentiel qui est transversal voire parfois même faire des contresens de par le fait de faire une sélection bonsoir prof Le Nain, comment vas-tu ça va bien alors nicolas machiavel à qui s'adresse-t-il eh bien il s'adresse au prince au prince euh, de l'époque laurent de médicis et donc là on va directement avoir une euh, une introduction de machiavel même Et je vois que sur Je vois que sur cette version-ci, on ne l'a pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire parce que c'est vraiment intéressant. La coutume la plus fréquente chez ceux qui veulent gagner la faveur d'un prince, c'est de se présenter à lui avec ceux de leurs biens dont ils font le plus de cas ou dont ils le voient faire ses délices aussi leur voit on très souvent offrir des chevaux, des armes, des brocards un hein, c'est brocard, le, le mal du chevreuil, pierres précieuses et autres ornements dignes de leur grandeur. Comme donc je désirais m'offrir à votre magnificence, magnificence donc là c'est Laurent de Médicis, avec quelques témoignages de ma soumission envers elle, je n'ai trouvé dans mon bagage chose dont je fasse plus de cas et d'estime que la connaissance des actions des grands hommes. Connaissance que m'ont enseigné une longue expérience des choses modernes et une lecture continuelle des anciennes. » Et ça, c'est un aspect qu'on ne verra pas dans la lecture d'aujourd'hui. C'est toutes les références historiques que fait Machiavel. Alors je ne le ferai pas, parce que comme on a pas, moi j'ai pas forcément toutes les références, euh, vous sans doute non plus, c'est le truc qui devient très vite chiant quand tu comprends pas toutes les références. Quoi. Mais voilà, il cite énormément d'auteurs antiques, il connaît très très bien l'histoire jusqu'à son époque, et donc euh, il a vraiment une approche analytique, hein, comme je le disais, il part vraiment de, de choses concrètes, et là on n'est pas sur une approche philosophique, de philosophie politique, il y a vraiment quelque chose que j'aime bien dans le sens euh, observation empirique. Quoi. Donc ça, c'est euh, cool. Alors demain, toujours partant pour le, pour le, le stream. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit demain. quoi. Mais à quelle heure demain, euh, Prof le nain Parce qu'avant, il y a le stream politique. Est-ce que toi, ça va si on fait ça plus tard dans la soirée Moi, ça m'arrangerait bien, parce que comme tu vois, voilà à 20h30, il y a l'émission politique. Euh, disons, je sais pas, vers 22h, 22h30, ça irait. Et puis, on se met en route, quoi. On fait... Euh, on fait quoi une, une, une à deux heures de stream. Mise en route, machin. Euh. On peut faire ça, ouais. Ouais, ça va, super. Donc, demain, c'est noté, avec Prof Le Nain, on fait un stream squad sur Tropico 6. On fera les... Euh la mise en place, la mise en place, et on prendra possession de notre île avec notre ligne politique, puisque on aura chacun un rôle à jouer. Mais ça, il faudra aussi en reparler. Et encore que je juge cette œuvre indigne de lui être présentée, j'ai cependant pleine confiance que, grâce à son humanité, elle recevra en bonne part, considérant de moi, que de moi ne lui peut venir plus grand don que de lui offrir le moyen de pouvoir, en très peu de temps, comprendre tout ce que j'ai, moi, mis tant d'années, au prix de tant de fatigue et de péril à connaître, à comprendre. Hein, comme il a été fonctionnaire, comme il a été un, un observateur direct des évolutions politiques de son temps, eh bien voilà, il en fait une synthèse. Donc c'est vraiment une démarche tout à fait originale. Hein. Cette œuvre, je ne l'ai pas ornée et chargée de formules amples, de paroles empoulées et magnifiques, ou de ces autres parures ornements extrinsèques dont beaucoup ont coutume d'illustrer de broder leur récits, car j'ai voulu, ou que rien ne lui fit honneur, ou que seule la différence de la matière et la gravité du sujet la fasse agréer. » Et donc ça c'est sympa aussi, parce qu'on a un style euh, qui est tout à fait aussi moderne, pour l'époque, dans le sens où c'est assez direct. Et c'est vrai que, bon, après voilà, c'est quand même un écrit qui a, qui a 500 ans, mais euh, en dépit de ça... C'est un truc qui se lit super bien. Et donc, euh, merci euh, Machiavel de ne pas, voir, de ne pas avoir empoulé le propos. Alors ça, c'est pour l'introduction. Et puis, vous voyez que les différents chapitres, combien il y a de sortes de, sorte de principautés. Alors là, on parle de principautés. Dans ma traduction, on parle plutôt de monarchie. Hein, monarchie, principauté. C'est chou vert et vert chou. Donc là, il n'y a pas de, de lézard à se faire par rapport à ça. Et donc... Ici, il va nous, vraiment nous faire une typologie, comme j'ai dit tout à l'heure, des différentes monarchies, et par quels moyens on peut les, les acquérir. Premier type de monarchie, les monarchies, les principautés héréditaires. Hein. Et donc, ici, je dis donc que les, pour les états héréditaires et façonnés à l'obéissance envers la famille du prince, il y a bien moins de difficultés à les maintenir que les états nouveaux. Parce qu'il y a une sorte pour Machiavel d'accoutumance, les gens sont habitués à, à, à obéir à la famille du prince, sont habitués qu'il y ait une possession du pouvoir par cette famille-là, et donc en fait euh, ils sont assez dociles, pour paraphraser euh, Machiavel. Parce qu'il suffit seulement de ne pas altérer l'ordre établi par ses prédécesseurs, et puis de temporiser avec les événements de façon que, s'il est d'une habileté ordinaire, un tel prince toujours se maintiendra dans son état, s'il ne survient une force extraordinaire excessive qui l'en prive, et s'il en est privé, au premier revers, l'occupant, il le recouvre. » Alors ce que je trouve vraiment euh, incroyable dans la pensée de Machiavel, dans ses écrits, c'est que finalement, tu es vraiment sur une pratique du pouvoir telle qu'elle euh, parfois elle est, elle est faite maintenant. Quand tu vois le pouvoir d'Emmanuel Macron, qui est plus gestionnaire qu'autre chose. Alors on pourrait dire, on pourrait débattre sur le fait, est-ce qu'il est gestionnaire, est-ce qu'il est qu informateur, mais euh, voilà, il gère les, les choses telles qu'elles arrivent. Eh ben, en fait, c'est très machiavélique dans le sens du, du prince, puisque Machiavel ne parle jamais de il faut faire ceci, il faut faire cela en termes de, de fonds ou en termes de politique à mener. C'est toujours avec une visée pratique. Alors quand il dit il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est toujours... Pour maintenir le pouvoir et pour qu'il y ait, euh, alors il n'en parle pas comme ça, mais j'ai envie de dire une harmonie. Une harmonie, parce qu'il le dira plus loin. Pour lui, le mieux, c'est quand tu n'utilises pas la force et que tu as un consentement des, euh, de, des, des, des gouverner, évidemment. Alors j'ai une mouche qui me tourne autour, c'est particulièrement pénible. Je vais ouvrir la fenêtre pour essayer de la faire euh, dégager. Voilà. Les principautés ou les monarchies mixtes, de quoi s'agit-il Donc il nous dit tout de suite que c'est dans les principautés nouvelles que toutes les difficultés se rencontrent, et donc si tu mets en place une monarchie, c'est là que tu risques d'aller dans le ravin, parce que c'est beaucoup plus compliqué, et surtout si les gens étaient habitués à vivre sous la liberté. Et il dit que c'est très compliqué aussi euh, à mettre en place parce que, toujours en effet, quand bien même on aurait une très forte armée, on a besoin pour entrer dans un pays de la faveur des habitants. Et ça, c'est jamais gagné, évidemment. Il est bien vrai que lorsque l'on conquiert des pays qui se sont ainsi rebellés, on les perd plus difficilement. Le conquérant se prévalant de cette rébellion procède avec moins de mesures dans les moyens d'assurer sa conquête. Soit en punissant les coupables, soit en recherchant les suspects, soit en fortifiant toutes les parties faibles de ces états. Et donc ça c'est vraiment un, un mode d'emploi qu'il te donne ici quand tu crées une nouvelle principauté. Alors comme j'ai préparé le, le stream dans mon bouquin, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que je ne retrouve pas forcément tous les passages. Voilà, ici, donne deux conseils assez importants. Dans le premier cas, il est facile de les conserver, surtout qu'ils ne sont point accoutumés à vivre libres. Hein, si on est sur les anciennes, euh, les monarchies qui existaient déjà. Pour les posséder en sûreté, il suffit d'avoir éteint la race du prince qui était le maître. Et dans ce cas-là, bah, tu n'as qu'à remplacer l'ancien prince par le nouveau prince, c'est-à-dire toi. Mais dans le second cas, c'est-à-dire quand les états ont acquis, sont dans une autre contrée que celui auquel on les réunit, quand ils n'ont ni la même langue, ni les mêmes mœurs, ni les mêmes institutions, alors les difficultés sont excessives, et il faut un grand bonheur et une grande habileté pour les conserver. Un des moyens les meilleurs et les plus efficaces serait que le vainqueur vint y fixer sa demeure personnelle. Donc, conseil que nous donne euh, Machiavel, « Va habiter là où tu veux dominer, tu te feras quand même plus d'amitié que d'inimité. » Quand il habite le pays, le nouveau prince voit les désordres à leur naissance et peut les réprimer sur le champ. S'il en est éloigné, il ne les connaît que lorsqu'ils sont déjà grands, et qu'il ne lui est plus possible d'y remédier. D'ailleurs, sa présence empêche ses officiers de dévorer la province. Et en tout cas, c'est une satisfaction pour les habitants d'avoir, pour ainsi dire, sous la main, le recours au prince même. Ils ont plus de raisons, soit de l'aimer, s'ils veulent être de bons et fidèles sujets, soit de le craindre s'ils veulent, veulent être mauvais. Enfin, l'étranger qui voudrait assaillir cet état s'y hasarde bien moins aisément, D'autant que le prince y résidant, il est très vite difficile de le lui enlever. Alors il conseille aussi euh, dans, dans ce cas-là, c'est de créer une colonie, euh, comme ont pu le faire les, les Romains à certains points. Quoi. Les Romains, dans les pays dont ils s'emparèrent, observèrent bien ces divers points. Ils y envoyèrent des colonies. Protégèrent les moins puissants sans accroître leur puissance, abaissèrent les puissants, et ne laissèrent pas les puissants étrangers y prendre de l'importance. Alors au chapitre 4, pourquoi... Alors par, vous voyez par, par exemple, il y a des références historiques qui nous dépassent un petit peu, hein, comme l'étape d'Arius, des choses comme ça... Euh « À considérer les difficultés qu'on a à conserver un état nouvellement conquis, d'aucuns pourraient s'étonner, se demandant d'où vint qu'Alexandre le Grand devint maître de l'Asie en quelques années, et ayant à peine achevé de s'en emparer, mourut, d'où il paraissait logique que ce pays se révoltât. Néanmoins, les successeurs d'Alexandre s'y maintinrent. Ah ben ça c'est intéressant aussi comme analyse. Parce qu'on te dit, en fait, le prince il a différents, différentes configurations qui s'offrent à lui, alors parfois il ne les choisit pas. Soit le pays est administré par des serviteurs, hein, qui sont des ministres, et donc qui sont vraiment soumis directement au prince, ou alors par des barons, qui ont eux-mêmes un pouvoir sur le territoire, et qui euh, ont une sorte d'allégeance dans un système féodal, une sorte d'allégeance au prince. Et il dit que... Euh, dans un cas, c'est euh, plus difficile de, de l'acquérir, mais plus facile de le garder, et inversement. Le contraire arrive les, avec les royaumes gouvernés comme la France, car c'est avec facilité qu'on y peut entrer, en gagnant quelques barons du royaume, puisque la France est un pays de barons, car toujours on trouve des mécotants et des gens qui souhaitent des changements. Donc dans un pays où il y a des barons, bah, tu auras toujours un baron qui se trouve lésé par rapport aux autres, ou par rapport au pouvoir central, et donc qui va être ton allié. Bah, ça sera valable aussi quand toi, tu seras au pouvoir. Tandis que quand tu as euh, bah, toute une caste qui est à la solde du, du prince, c'est plus difficile à prendre possession de ce royaume-là, mais euh, c'est plus facile une fois que tu y es, parce que tu mettras toi-même ton administration, et le tour sera joué. Chapitre 5 Comment il faut gouverner les cités ou monarchies qui, avant qu'elles fussent conquises, vivaient sous leurs lois. Alors ça c'est aussi intéressant. Lorsque le pays qu'on acquiert, comme on a dit, sont accoutumés à vivre selon leurs lois et en liberté, pour tenir, il y a trois procédés. Le premier, les détruire. Oh, voilà. Moi, c'est dit. Le deuxième, y aller habiter en personne. On a déjà parlé dans d'autres configurations. Le troisième, les laisser vivre selon leurs lois, en en tirant un tribut et en y créant un gouvernement oligarchique qui te conserve leur amitié. Car créé par ce prince, ce gouvernement sait qu'il ne peut durer sans son amitié et sa puissance, et doit tout faire pour le maintenir. Au chapitre 6, qu'est-ce que j'ai retenu Là on peut le passer, on ne va pas tout faire. Hein. Oui, un passage qu'on peut retirer de, de son contexte qui est quand même assez euh, révélateur de la pensée de Machiavel, même si c'est peut-être un peu réducteur. On est bien dans le chapitre 8, oui, c'est ça. Sur cela, il est à observer que celui qui usurpe un état doit déterminer et exécuter tout d'un coup toutes les cruautés qu'il doit commettre, pour qu'il n'ait pas à y revenir tous les jours, et qu'il puisse, en évitant de les renouveler, rassurer les esprits et les gagner par des bienfaits. Celui qui, par timidité ou par mauvais conseil, se conduit autrement, se trouve dans l'obligation d'avoir toujours le glaive en main. Il ne peut jamais compter sur ses sujets, tenus sans cesse dans l'inquiétude par des injures continuelles et récentes. Les cruautés doivent être commises tout à la fois. Pour que leur amertume, se faisant moins sentir, elles irritent moins. Les bienfaits, au contraire, doivent se succéder lentement pour qu'ils soient savourés davantage. Sur toute chose, le, le prince doit se conduire envers ses sujets de telle manière qu'on ne le voit point varier selon les circonstances, bonnes ou mauvaises. S'il attend d'être contraint par un système à faire le mal ou le bien, il arrivera ou qu'il ne sera plus à temps de faire le mal, ou que le bien qu'il fera ne lui profitera point, car on le croira fait par force et on ne lui en saura aucun gré. Ben D'ailleurs c'est exactement ce qui arrive à Macron, qui parfois on a l'impression qu'il va euh, concéder certaines choses, parce qu'il y a justement une pression qui est, qui est là, et donc du coup ben, il n'en retire aucun profit. Ouais, C'est ça qui est, qui est, qui est assez rock'n'roll, et là, tu as bien compris l'intérêt du texte, c'est vraiment, on est sur un truc qui est pas du tout philosophique, qui est vraiment ultra pragmatique, qui est très terre-à-terre. -terre. Et là, on va arriver au chapitre 15, et on va comprendre un petit peu la vision de, de, de Machiavel. Alors c'est intéressant, parce qu'ici il nous dit euh, de la principauté civile au chapitre 9. Alors une principauté ou une monarchie civile, qu'est-ce que ça pourrait être ?« Je dis qu'on accède à cette monarchie ou par la faveur du peuple ou par celle des grands. Celui qui parvient à la monarchie à avec l'aide des grands se maintient avec plus de difficultés que celui qui le devient avec l'aide du peuple, car il se trouve prince au milieu de, force, de, de gens de force. » Et donc après il continue et il nous dit et puis avec un peuple hostile un prince ne peut jamais être en sûreté parce qu'ils sont trop contre les grands il peut s'assurer pour être peu ainsi quiconque devient prince par la faveur du peuple doit se le maintenir en amitié et celui qui lui sera facile ce qui lui sera facile pardon le peuple nous demandant qu'à n'être pas opprimé et donc là c'est un chapitre qui est intéressant parce qu'il montre que Machiavel c'est pas non plus euh, quelqu'un qui, qui est contre le peuple forcément. Parce qu'il dit que la meilleure façon de faire c'est cette monarchie civile dans laquelle le peuple est respecté et euh, une sorte de populisme, un hein, populisme euh, médiéval si je puis dire ça comme ça. Mais euh, c'est vraiment ça. Et juste ne pas oppri opprimer les gens, bah, déjà avec ça tu peux te maintenir assez facilement. Exactement. Bon, j'ai rien noté au chapitre 10. Chapitre 11, les, les principautés ou les monarchies ecclésiastiques. Bon, là, il nous dit que c'est des monarchies qui sont sûres et heureuses, parce qu'en fait, voilà, il y, y a quelque chose, il y a Dieu qui est au-dessus, qu au euh, la croyance en Dieu qui, qui est là au-dessus, qui vient finalement euh, maintenir la société, la cohésion de la, de la société. Donc, euh, pour lesquelles toutes les difficultés sont avant qu'on les possède, alors voilà, c'est très difficile de prendre possession d'une monarchie ecclésiastique, car elles s'acquièrent, ou par talent ou par chance, et sans l'un ni l'autre se conservent, car elles sont soutenues par des institutions traditionnelles de la religion. Voilà, tout simplement. Alors on verra, on verra tout à la fin, pourquoi est-ce que Machiavel prend tant de, de, de peine à euh, exposer tout ça. Il y a vraiment une finalité politique, hein. il y a peut-être une finalité, finalité philosophique, hein. il y a quand même une, un fond de pensée, mais euh, il y a d'abord une finalité euh, très très pratique pour son époque. Alors après on arrive sur trois chapitres euh, qui pour moi sont peut-être moins intéressants, c'est sur les, les différents types d'armées où il nous dit que des troupes de mercenaires, bah, c'est vraiment pas l'idéal. Et les milices non plus. Les troupes auxiliaires, pardon, c'est pas euh, c'est pas terrible non plus. Là voilà, c'est des, des considérations qui ne sont pas très intéressantes. Et puis on arrive au fameux chapitre 15. Où il y a quand même quelque chose qui est, euh, qui est remarquable. Il reste à examiner comment un prince doit user et se conduire, En user et se conduire, soit envers ses sujets, soit envers ses amis. Tant d'écrivains en ont parlé, que peut-être on me taxera de présomption si j'en parle encore. D'autant plus qu'en traitant cette manière, je vais m'écarter de la route commune. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais dans le dessin que j'ai d'écrire des choses utiles pour celui qui me lira, et on verra à la fin quelles sont ses finalités, « Il ah, m'a paru qu'il valait mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à de vaines spéculations. » Ce qui est dit autrement ici, « Mais mon intention étant d'écrire des choses utiles à celui qui l'entend, il m'a apparu plus pertinent de me conformer à la vérité effective des, de la chose qu'aux im imaginations qu'on s'en fait. » Et donc, c'est ça qui est beau, je trouve, chez Machiavel, c'est vraiment cette volonté d'aller euh, au contact du réel. Alors qu'à l'époque, bah voilà, on fait des, des élucubrations, on est euh, aussi moraliste, on est très fort dans, dans l'éthique. Mais Machiavel, lui, vraiment, fait une observation très pratique, en fait. Quasi, j'ai envie de dire, euh, dépollué de toute représentation, de tout sentiment personnel. Et on le voit, on, on le voit dans, dans, dans ce que tu disais, Phoenix. C'est très pratique. C'est vraiment très sec, en fait, même. Où il n'y a aucune opinion, il n'y a aucune... Fin, Évidemment qu'il y a des opinions, mais en tout cas, on voit que sa volonté, c'est vraiment de décrire les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'il a envie qu'elles soient. Et ça qui est intéressant, je trouve, chez Machiavel. Et là, c'est ce que certains auteurs appellent ben, la partie méthodologique du prince. Hein. C'est vraiment cette phrase qui est ici. quoi. Alors, chapitre suivant qui est un petit peu euh, obscur pour moi. Commençons... « Donc, par les premières qualités susdites, je dis qu'il serait bon d'être tenu pour libéral, toutefois exercé de cette façon, de telle façon que tu sois tenu pour telle la libéralité te nuit. Et après, quand il développe, en fait, le, le terme libéral est complètement différent de ce qu'on qu pourrait en penser aujourd'hui. ce qu'il dit euh au nom de libéral, il est nécessaire de ne négliger aucune sorte de magnificence, si bien que toujours un prince ainsi fait, consumera en semblable œuvre toutes ses ressources et sera contraint à la fin, s'il veut conserver le nom libéral, de grever ses peuples de façon extraordinaire, de recourir aux extorsions fiscales et de faire tout ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent. Tiens, ça me rappelle aussi quelqu'un, Donc voilà, Donc pour ce faire, pour essayer d'investiguer là-dessus, j'ai pris, je pense que c'est un bouquin, une fois que tu t'intéresses au classique, tu es obligé d'avoir ça, c'est le dictionnaire historique de la langue française. Ça permet d'avoir l'évolution d'un terme dans le temps. Et donc on va aller voir ce que dit libéral. Je n'ai pas encore fait l'exercice, parce que je voulais le faire avec vous. Libre. Libéral. Emprunté du latin en 1175, au latin libéraliste, des dérivés dé, de libère, libre évidemment, qui comme un genus... Libéral est apparu avec ce sens psychologique, encore en usage mais supplanté par généreux. Son sens étymologique, digne d'un homme libre. est sorti d'usage, mais reste réalisé dans les... Et voilà. Comme terme politique, libéral est attesté pour la première fois en 1750. Donc, quand Machiavel utilise ici le terme libéral, c'est pas dans le sens de libéral tel que nous on l'entend. On est dans le sens... Euh psychologique, qui concerne un homme libre au sens figuré, psychologique, de digne d'un homme libre, c'est-à-dire bienfaisant et généreux. Mais je vois pas du coup dans le texte pourquoi est-ce que quelqu'un qui serait généreux, après, en étant euh, trop généreux, va arriver à euh, extorquer sa, sa population. Donc pour moi c'est un, un chapitre qui reste un, un peu euh, obscur. Quoi. Oui, mais c'est pour ça que moi j'aime bien les classiques, hein. quand tu dis euh, les vieux penseurs ont, ont raison, c'est des, des outils qui sont, euh, qui sont là, à, à disposition, et je pense que voilà, tu ne peux, tu peux pas avoir une pensée euh, profonde si tu n'as euh, si pas en connaissance toute l'évolution de, de la pensée politique ou philosophique ou euh, sociale, ça, ça dépend de ce, ce que tu veux investiguer. Quoi. Mais c'est clair qu'il y a toujours des éléments d'actualité. Alors ici, évidemment, il y a l'effet de lecture, l'effet loop. Puisque je retire des éléments qui me semblent les plus pertinents. Après, il y a plein de choses qui sont euh, moins actuelles. Mais euh, il y a toujours des éléments à retirer des, des auteurs classiques. C'est pour ça que, que j'aime bien ça. quoi, Et que je vous le propose. Et que euh, j'espère que ça rencontre une demande quand même. Alors chapitre 17, est-ce qu'il vaut mieux être aimé que craint Alors, est-ce qu'il faut mieux être aimé que craint ou l'inverse On répond qu'on voudrait être l'un et l'autre, mais comme il est difficile de les marier ensemble, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé quand on doit manquer de l'un d'eux. Donc voilà, encore une fois, il ne faut pas résumer Machiavel au, au terme machiavélique en disant ah, « Machiavel, c'est vraiment prendre le pouvoir avec sans foi ni loi ». Non, non, il le dit ici. Il le dit « Il vaut mieux les deux, mais c'est pas possible toujours d'être craint et aimé à la fois ». Donc si ce n'est pas possible les deux et qu'on qu peut choisir, il vaut mieux prendre la crainte que, que l'amour. Le prince doit se faire craindre en sorte que s'il n'acquiert pas l'amour, il évite la haine car être craint et n'être pas haï peuvent très bien se trouver ensemble et cela arrivera toujours pourvu qu'ils s'abstiennent des biens de ses concitoyens et de ses sujets et de leurs femmes. Hein. Donc ça, pour, euh, pour Machiavel, c'est super important que tu n'ailles jamais euh, prendre les biens des autres et euh, les femmes. Alors, c'est une pensée qui est misogyne. À cette époque-là, Et on verra que tout à l'heure, il y a un passage qui n'est pas tiré des vers sur euh, la misogynie. Et quand... Pourtant, il lui faudra procéder contre le sang de quelqu'un, le faire pourvu qu'il y ait une justification convenable et une cause manifeste. Donc éviter toute violence arbitraire. Donc on voit quand même que, que Machiavel, c'est quand même... Euh, voilà, c'est pas du sang froid ni loi. Hein, je pense c'est ce qu'il faut euh, retenir ici de la lecture. Car les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il dit bien, surtout ne pas toucher au patrimoine des, des gens. Combien il serait louable chez un prince de tenir sa parole et de vivre avec droiture et non avec ruse, chacun le comprend. Toutefois, on voit par expérience, et on en revient toujours à cette observation directe de la réalité politique qu'il a pu observer ou de ce qu'il a pu lire, de nos jours que tels princes ont fait de grandes choses qui de leurs paroles ont tenu peu de compte et qui ont su par ruse manœuvrer la cervelle des gens. Et à la fin, ils ont dominé ceux qui se sont fondés sur la loyauté. Donc encore une fois, Machiavel ne te dit pas « Non, non, il faut ruser au lieu d'être honnête ». Il ne te dit pas ça. Il te dit « C'est mieux d'être honnête, mais le problème c'est que tu te fais avoir, on n'est pas dans le monde des bisounours hein. ». Vraiment, Machiavel, si je pouvais le résumer avec une phrase moderne, c'est « On n'est pas dans le monde des bisounours ». Puis donc, qu'un prince est obligé de savoir bien user de la bête, il doit parmi elles rendre... Ah oui, pardon, je, je vais tout lire sinon vous n'allez pas comprendre ça, et là c'est vraiment un passage qui est important, parce que il est tellement important que sur la couverture de, de la version ici chez euh, Garnier Flammarion, vous voyez, il y a un lion et un renard, mais ça c'est le passage ici que je, je, je suis occupé de vous lire. Vous devez donc savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Donc encore une fois, hein, ici, Machiavel nous dit bien, mais non, la manière de, euh, de gouverner humainement, c'est avec des lois et pas avec la force. Mais comme la première très souvent ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Et donc l'homme doit aussi se faire bête à certains moments. Puis donc, un prince est obligé de savoir bien user de la bête, il doit parmi elles prendre le renard et le lion. Car le lion ne se défend pas des raies, ça c'est les, les filets pour capturer le renard ne se défend pas des loups. Il font, font donc être un renard pour connaître les raies et le lion pour offrayer les loups. Ceux qui s'en tiennent simplement au lion n'y entendent rien. Un souverain prudent, par conséquent, ne peut ni ne doit observer sa foi. Quand une telle observance tournerait contre lui, et que sont éteintes les raisons qui lui le firent promettre. Et si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon. Mais comme ils sont méchants, et ne te l'observeraient pas à toi, toi non plus, tu n'as pas à l'observer avec eux. Donc là, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Et jamais un prince n'a manqué de motifs légitimes pour colorer son manque de foi. De cela, de cela, l'on pourrait donner une infinité d'exemples modernes et montrer combien de paix, combien de promesses ont été rendues caduques et vaines par l'infidélité des princes. Donc c'est pas nouveau, hein, les politiques ne tiennent pas leurs parole, c'est pas nouveau, ça a minimum 500 ans. Mais il faut, cette nature, savoir bien la colorer et être un grand simulateur et dissimulateur. Et j'ai toujours dit sur les streams politiques que la politique, c'était d'abord une question d'image. Alors c'est un peu triste de résumer la politique à ça, mais c'est ça la politique. Encore une fois, soyons machiavéliques dans le sens de regardons les choses telles qu'elles sont. Et les hommes sont si simples et ils obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera, trouvera toujours qui se laissera tromper. Voilà, ça c'est aussi un, un beau passage. Ici, dans le chapitre, il répète aussi que euh, le peuple, c'est la clé de tout, et que si tu as le peuple avec toi, bah, c'est déjà une bonne chose. Mais là, c'est un chapitre assez long, donc je vais passer assez vite. Le chapitre 20, je n'avais rien noté non plus de remarquable. Peut-être qu'il y en a mais dans ma lecture, ce n'est pas ce que j'avais remarqué. Alors, chapitre 21, ce qui convient au prince pour se faire estimer. On estime aussi un prince quand il est un vrai ami et un vrai ennemi. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire quand, sans aucun ménagement, il se découvre en faveur de quelqu'un contre un autre. Partie qui sera toujours plus utile que de rester neutre. Hein, Machiavel est contre la neutralité. Car si tu as deux puissants voisins qui en viennent aux mains, ou ils sont... De telle qualité que l'un d'eux triomphant, tu dois craindre le vainqueur ou non. En l'un et l'autre de ces deux cas, il te sera toujours plus utile de te découvrir et de faire bonne guerre, car dans le premier cas, si tu ne te découvres pas, tu seras toujours en proie de qui vain, avec plaisir et satisfaction de celui qui a été vaincu, et tu n'as ni bon droit ni bonne ni chose aucune qui te protège ni qui t'offre refuge. En effet. Qui vint ne veut point d'amis suspects et qui ne l'aide pas dans l'adversité. Qui perd ne te reçoit pas pour n'avoir pas. Toi, voulu les armes, à la main partager sa fortune. » Et ici, il faut noter qu'un prince doit prendre garde de ne faire jamais compagnie avec un plus puissant que lui pour attaquer autrui. Sinon, quand la nécessité le contraint, comme ci-dessus l'on dit, car en vainquant, tu demeures son prisonnier. Puis à la fin du, de ce chapitre, il euh, y a un petit passage où euh, il fait un petit peu l'éloge des arts aussi. Les ministres des princes. Ici, des secrétaires des princes, mais dans ma traduction c'est les ministres des princes. Et la première conjecture que l'on fait du cerveau d'un maître est de voir les hommes qu'il a autour de lui. Hein? On, on peut toujours, toujours, toujours juger la qualité d'un dirigeant à, au niveau de ses conseillers et à ses conseillers. Et quand ils sont capables et fidèles, on peut toujours le réputer sage, puisqu'il a su les juger capables et les maintenir fidèles. Mais quand ils sont autrement, on peut toujours porter mauvais jugement sur lui, car la première erreur qu'il fait, c'est dans ce choix qu'il l'a fait. » Donc euh, on comprend mieux aussi le, le temps que met, euh, Macron a décidé de son premier ministre, parce que c'est toujours un signal la qualité de, des gens qui t'entourent, et quelqu'un comme Marine Le Pen, qui, euh, on a souvent reproché, tiens, de qui seraient ses ministres, elle, finalement, elle est, elle est seule, c'est ça le problème. Hein tu dois donc choisir des, des seconds couteaux, des gens qui ne sont pas forcément capables, des gens qui ne sont pas forcément compétents, mais c'est toi-même, ta compétence, qui est mise en cause. Mais comment un prince pourra connaître son ministre Voici un moyen qui ne trompe jamais. Quand tu vois le ministre penser plus à soi qu'à toi, et que dans toutes les affaires il, il recherche là-dedans son profit, un tel homme, ainsi fait, jamais ne sera bon ministre. Jamais tu ne pourras te fier à lui. Car celui qui a l'état de quelqu'un en main ne doit jamais penser à soi, mais toujours au prince, et ne jamais l'entretenir de choses qui ne le concernent pas. Et d'un autre côté, le prince, pour qui il reste bon, doit penser au ministre, en l'honorant en l'enrichissant en le faisant son obligé en lui donnant sa part des honneurs et des charges afin qu'il voie qu'il ne peut se substituer sans lui subsister sans lui pardon et que l'abondance des honneurs ne lui fasse pas désirer plus d'honneur l'abondance des richesses ne lui fasse pas désirer plus de richesses l'abondance des charges lui fasse craindre les changements le chapitre 23 m'a beaucoup parlé, en tout cas sur euh, toute une partie, c'est comment il faut fuir les flatteurs. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'un des gros problèmes du pouvoir, c'était euh, ce qu'on pourrait appeler le phénomène de cours. Des gens qui t'entourent, qui finalement vont toujours te dire que ce que tu fais, est euh, eh bien, ne vont jamais prendre le, le parti de, de te dire les choses telles qu'elles sont, à la, à la manière de Machiavel. Euh, vont toujours enrober les choses pour que... Euh, ça ne te blesse pas, mais finalement, c'était plus mauvais conseiller, quoi, je trouve. Et euh, hier, on regardait encore euh, cette émission sur euh, les présidents, hein, les 100 jours des présidents, qui est passée sur France 2, qui était très intéressante, et tu vois que parfois, j'ai très marqué par euh, le fait, mais j'ai encore vu des reportages aujourd'hui qui parlaient de ça, que euh, parfois, les présidents prennent des gens qui sont pas du tout, euh, à qui ils sont pas du tout en phase, en fait. C'est par exemple le cas de Sarkozy, qui prend comme ministre Martin Hirsch, hein, de, de Maïs France, alors qu'ils ne s'entendent pas, et c'est Martin Hirsch qui dit euh, « on ne s'entendait pas du tout, on était vraiment opposés quasi ». Et il l'a quand même pris comme ministre, mais ça montre quand même la valeur de, de, de Sarko sur ce point-là, de savoir s'entourer de gens qui sont ne euh, sont pas forcément du même avis que lui, justement, pour être de bons conseillers. Ce sont les flatteurs de qui les cours sont pleines, car les hommes se complaisent tant aux choses qui leur sont propres et s'y trompent à ce point qu'avec difficulté ils se défendent de cette peste. Et à s'en vouloir défendre, on court le danger de s'exposer au mépris, car il n'est point d'autre moyen de se garder de la flatterie que de donner à entendre aux gens qu'ils ne t'offensent pas à te dire le vrai. Mais quand chacun peut te dire le vrai, on cesse de te respecter. Et c'est ça le problème, c'est que tu pourrais justement choisir plein de gens qui sont... Euh très très franc et très honnête avec toi, mais alors à ce moment-là, c'est ton autorité qui va en pâtir. Alors comment faire C'est pourquoi un prince sage doit tenir une troisième voie en faisant choix dans son état d'homme éclairé. Et à, à ceux-là seul, il doit donner toute licence de lui dire la vérité. Et sur cela, seul, sur quoi il les interroge, et rien d'autre. Mais il doit les interroger sur toutes choses et entendre leurs opinions, puis décider par lui-même à sa guise. Et dans ses conseils, avec chacun d'entre eux, se comporter de façon que chacun connaisse que, d'autant plus librement il parlera et d'autant plus on lui en saura gré, hormis cela, ne vouloir entendre personne exécuter la chose décidée et être obstiné dans ses décisions. Qui fait autrement Ou il s'écroule à cause des flatteurs, ou il change souvent à cause de la diversité des avis, d'où résulte qu'on fait de lui peu d'estime. Et donc, ce que dit bien Machiavel, c'est que, oui, oui, les gens doivent donner leur avis, mais quand tu leur demandes. Voilà. <rire> Et là, on rentre dans le... Finalement, l'objet, vraiment, ou l'objectif véritable de, du prince de Machiavel. Pourquoi les princes d'Italie ont perdu leurs états Donc, il n'y a, a rien trop à relever euh, ici. si ce n'est le propos global. Et ici, tu vois, le dernier chapitre, c'est exhortation à prendre euh, l'Italie et à la délivrer des barbares. Quoi. En fait, l'objectif de Machiavel, c'est qu'il aimerait une, une Italie unifiée. Et il aimerait, bah, pourquoi pas, que ce soit, euh, que ça soit euh, le prince euh, Laurent de Médicis qui, euh, qui fasse cela. Et donc, s'il met euh, tout ça sur, euh, sur papier, c'est vraiment pour essayer d'avoir une, une Italie unifiée, parce que c'est vraiment son, son, son objectif, ou en tout cas que plusieurs royaumes de l'Italie soient unifiés, c'est vraiment quelque chose qui, qui le touche, et là il a tout un programme politique qu'il essaie euh, d'influencer lui-même par ce, ce bouquin. Voilà, et pour terminer, je termine sur euh, le passage qui est ultra misogyne, qui a souvent été euh, discuté, C'est tout un chapitre qui parle en fait de la fortune, mais pour euh, Machiavel, la fortune c'est le, le côté, euh, le destin quoi, le, le, le hasard aussi. Enfin le destin et le hasard c'est opposé, mais la, la fortune, les choses finalement qu'on ne, qu ne choisit pas, qui s'imposent à nous euh, de l'extérieur. Les faits euh, qu'on pourrait dire, euh, voilà, les faits qui arrivent, euh, comme ça quoi. C'est ça un peu la fortune. Mais il dit, hein, sur ce coup là, il est assez euh, macroniste j'ai envie de dire. Je pense au surplus qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect. Donc, Machiavel reconnaît qu'il y a des, des éléments sur lesquels on n'a pas prise, et ça j'aime bien parce que c'est assez moderne, c'est souvent ce que j'ai dit dans, dans, les, dans les streams, en disant, mais finalement les politiques on leur reproche de ne pas tenir leur programme. Mais c'est des idéaux, et euh, après tu as toujours la réalité des choses, tu as toujours la réalité des événements qui arrivent, hein, ce que Machiavel appelle la fortune. Et comment tu dois faire par rapport à ça Est-ce que qu'instinctement tu dois accepter être fataliste, être finalement circonspect, ou alors tu dois être impétueux, tu dois essayer de, de lutter contre l'inéluctable. Et Machiavel répond avec euh, un passage, comme je l'ai dit, euh, assez, assez violent, car la fo fortune est femme. Pour la tenir soumise, il faut la traiter avec rudesse. Elle cède plutôt aux hommes qui usent de la de violence qu'à ceux qui agissent froidement. Aussi, est-elle toujours amis des jeunes gens qui sont moins réservés, plus emportés, et qui condamnent avec plus d'audace. » Il y a un côté de, du volontarisme de, de Macron que moi je, je retrouve dans, dans ce passage-là, bien sûr, sans la, la misogynie. Eh bien voilà, on a fait le tour de de ce bouquin, ah oui il y a une dernière chose qu'on pourrait voir, regardez ici sur le quatrième de couverture, il y a un petit texte qui est écrit et qui m'a directement interpellé c'est le très pénétrant Machiavel, cet homme très sage dont il est évident qu'il fut pour la liberté pour la défense de laquelle il a donné les conseils les plus salutaires et qui dit ça, Eh bien c'est ce bon vieux Spinoza dans le traité politique partie 5 et donc je l'ai ici et on va aller voir ce que dit exactement Spinoza. s'il n'y a pas quelque chose de plus détaillé. Alors le traité politique de Spinoza, c'est une œuvre qui n'est pas terminée. Spinoza est mort avant d'avoir pu la finir. Ce qui est un peu dommage parce que les chapitres sur la démocratie, bah, c'est ceux qui manquent. Alors il nous dit, chapitre 5, paragraphe 7. Ouais. De quels moyens... Un prince omnipotent, dirigé par son appétit de domination, doit user pour établir et maintenir son pouvoir. Le très pénétrant Machiavel l'a montré abondamment, mais quant à la fin qu'il a visée, elle n'apparaît pas très clairement. S'il s'en est proposé une bonne, ainsi qu'il l'est à espérer d'un homme sage, ce... ce semble être de montrer de quelle imprudence la masse fait preuve, alors qu'elle supprime un tyran, tandis qu'elle ne peut supprimer les causes qui font qu'un prince devient un tyran, mais qu'au contraire, plus le prince a des sujets de crainte, plus il y a de causes propres à faire de lui un tyran. Ainsi qu'il arrive quand la multitude fait du prince un exemple et glorifie un attentat contre le souverain comme un haut fait. Peut-être Machiavel a-t-il voulu montrer aussi combien la population doit se garder de s'en remettre de son salut à un seul homme qui, s'il n'est pas vain au point de se croire capable de plaire à tous, devra constamment craindre quelques embûches, et par là se trouve contraint de veiller surtout à son propre salut, et au contraire de tendre des pièges à la population plutôt que de veiller sur elle. Et je suis d'autant plus disposé à juger ainsi de ce très habile auteur, qu'on s'accorde à le tenir pour part un partisan constant de la liberté, et que sur la façon dont il faut la conserver, il a donné des avis très salutaires. Et eh bien voilà. Et on termine là-dessus sur du bon Spinoza. Voilà, ben, c'était un stream assez court, mais bon, euh, voilà, c'est des, euh, des œuvres qui sont euh, quand même relativement limitées dans leur portée pour nous. Hein, on ne parle pas de qu'est-ce que la propriété de, de Proudhon, qui est beaucoup plus euh, rock'n'roll pour nous, et, et peut-être qui fait plus écho à nos à nos envies, à nos besoins, à nos volontés, euh, à nos attentes, que euh, le prince de Machiavel. Mais je trouvais ça intéressant de faire ça, au moins une fois, sur ce stream. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie Nain et Phoenix pour le petit passage sur le chat. Et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain. Salut, salut